L'allumette vient de tomber par terre. L'essence que je me suis versée sur le corps commence à s'enflammer. Ma perception du temps s'altère et étire les secondes qu'il me reste à vivre. L'adrénaline explose, mais je parviens à garder une certaine forme de calme. C'est étrange, c'est comme si une mascarade prenait fin. Plusieurs voix en moi s'élèvent, hurlent, crient, se lamentent, plaident pour la survie ou maudissent ma décision. D'où viennent tous ces gens Est-ce que durant toute ma vie, je n'aurais été que le chef de file d'une petite troupe d'individus coincés dans un même corps toutes ces personnalités qui auraient accepté de se faire discrètes et qui, n'en voyant plus l'intérêt désormais, cèdent à présent à la panique et à la colère, en choisissant de me le faire savoir. Des voix qui m'auraient influencé peut-être, orienté ma vie sans que je puisse véritablement m'en rendre compte. Peut-être... Peut-être même qu'il y a encore une De ces voix tapies dans l'ombre Silence, elle ne parle pas Mais savoure l'instant dont Elle aurait été l'instigatrice Cette immolation, qui en a décidé Moi Elle Qui Pourquoi Pourquoi suis-je en train de mourir De brûler vif C'est toi, connasse Sors de ta cachette, parle, crie Hurle à ton tour, montre que tu existes Quitte ce masque et je sais que tu es là Je te sens, je sens ta présence Comme je sens celle de ceux qui viennent enfin de se dévoiler Je crois même que je t'ai « Toujours senti, toi, plus que les autres qui m'étaient restés inconnus, toi, toi, j'ai toujours su que tu étais là, à me surveiller, à me juger, à réprouver mes actes, mes choix et mes sentiments. » à prendre toujours un peu plus de pouvoir sur mes décisions, à me faire hésiter lorsque j'allais vers une plus grande autonomie. Tu étais toujours là depuis le début, tu t'es servi de moi, frustré par le fait d'être dans l'ombre. Ce que tu ne peux contrôler totalement, tu voulais le détruire pour que personne d'autre n'en profite. Ainsi donc, nous disparaissons tous par ta faute. Que se passe-t-il Je te sens partir, où vas-tu Quel est ce pouvoir Tu sembles immortel, immatériel, éternel. Traîtresse, monstre, nous, nous te haussons. Haussons.